Sera, voilà, on sera, on le refait. Ouais. Le but Tech Deco euh, de Toulouse propose une formation à 3, en trois 3 ans, euh, axée sur trois euh, parcours euh, bien distincts qui vont permettre à l'étudiant de se professionnaliser dès la deuxième année avec une formation euh, en alternance qu'il gardera au cours de la deuxième et troisième année. Une formation qui est complète avec tout un panel de, de, de matières qui correspondent justement à chacune à des compétences bien particulières et des compétences qui sont vraiment euh, qu'on retrouve vraiment dans le monde professionnel en fait. C'est l'approche par compétence parce qu'on essaie vraiment de nous apprendre l'essentiel pour qu'on soit euh, très vite capable d'arriver euh, dans le monde professionnel en entreprise et c'est pour ça que l'alternance elle est proposée dès la deuxième année. Le bénéfice pour, euh, pour l'entreprise c'est euh, euh, grâce à l'alternance de pouvoir former, recruter, euh, permettre euh, donc à ces jeunes étudiants de euh, finalement d'acquérir euh, les codes de l'entreprise et euh, former euh, euh, les futurs euh, et nos futurs collaborateurs. Le parcours en anglais qui est proposé dès la deuxième année, donc certains enseignements pourraient être en anglais, ce qui peut être vraiment, euh, qui va vous permettre de vous démarquer dans le monde professionnel euh, une fois que vous y serez lancé. Donc Bien sûr, il y aura d'autres matières qui resteront en français, mais les matières du tronc commun, comme ils l'appellent, euh, seront entièrement en anglais, tant évaluées en anglais avec les cours en anglais. Et on aura aussi la possibilité, en troisième année, de partir à l'international. Avec la possibilité pour nos étudiants d'aller passer un an d'études à l'étranger ainsi que de faire leur stage dans une entreprise à l'étranger ou dans une entreprise française qui aurait une dimension internationale. On pourra aller par exemple au Mexique, peut-être au Japon ou encore d'autres universités qui sont partenaires. L'idée de cette formation, c'est de permettre à l'étudiant de s'insérer plus rapidement sur le marché de l'emploi à la sortie de ses études.